J'en J'espère que vous allez tous magnifiquement bien se aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne Parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui Les amis on est sur ce PVP Comme d'habitude aujourd'hui les amis On va faire quelque chose que personne d'autre sur le serveur fait C'est les objectifs Donc les objectifs, les achievements Donc si vous faites slash stats Et euh, vous allez dans euh, statistiques Voir les achievements Vous allez pouvoir voir tous les achievements Je vais pas vous spoil vu que la, la vidéo je l'ai déjà fait Donc je vais pas vous spoil les amis Les achievements que j'ai réussi à faire Mais vous allez voir dans cette vidéo on a bien galéré, on a eu l'aide de b 7 euh, on a eu l'aide aussi de certains autres joueurs comme Lucky Nightmare qui nous ont aidé à compléter ces objectifs, donc un gros merci à ces deux joueurs-là et aussi merci à ceux qui vendaient des items à l'HDV que j'avais besoin au moment euh, des faits. Sur ce, les amis, je vous laisse sur la vidéo si la vidéo atteint les 300 pouces bleus, dans la prochaine vidéo, les amis, je vous ferai gagner des points boutiques. Sur ce, c'était Icon, je vous dis Peace, à la prochaine, bonne vidéo. Yop les gars, donc je vais essayer de faire les achivements. je me suis dit qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui les avaient fait J'ai déjà quand même vachement avancé dans les achivements, donc j'ai déjà fait euh, les mineurs, j'ai déjà fait l'enchanteur euh, ce qui manque vraiment en fait, c'est euh, de tuer des monstres, ça c'est quand même assez simple, on juste trouver un spawner, euh, frapper un joueur, ça on peut se frapper nous-mêmes je crois avec un arc punch, tuer 100 joueurs, ça c'est quand même assez facile, consommer 150 joueurs, ça aussi c'est facile, et ici c'est frapper un autre joueur avec un arc 2000 fois, ça c'est facile aussi, et tuer 500 joueurs, ça c'est quand même un peu plus difficile, mais euh, là je voudrais m'attaquer au gluton, donc, manger 250 bananes, 200 joints, etc. Et euh, comme ça, ça nous avancerait là-dessus. Et ça, c'est quoi Il faut crafter 3 arcs en urite. Ça, on peut le faire. Hein? Euh, crafter des flèches à effet. Ça, ici, c'est quoi qui nous manque à Crafter des fours en urite, des pommes cheats. Ça, les pommes cheats, il nous en manque juste 2. Puis ici, on a déjà crafté la Space Blade, euh, l'ego de Space et la skill pickaxe. Donc, on a juste vraiment besoin de crafter une loupe en Space, 10 heal et des flèches à effet. Et celle-là, on va pouvoir l'avoir terminé bientôt, en fait. celui là il va être terminé... Euh, on va faire les deux aujourd'hui. Donc, euh, je vais vous tenir au courant. Je vais continuer à manger, manger, manger les, les joints, et les bananes et ce genre de trucs. Et dès que j'ai fini, les amis, je vais euh, je vais vous reprendre. Quoi. On va voir l'avancement que je peux faire avec tout ce que j'ai dans ma base, etc. Parce que peut-être qu'il va falloir dépenser un peu d'argent. Euh, pour l'instant, ça donne rien, les succès, mais... Euh, dans le futur ça devrait donner des récompenses mais pour l'instant c'est mal configuré, ils n'ont pas eu le temps de terminer euh, l'aspect des succès sur le serveur. Donc je vous reprends dès qu'on a avancé notre succès glouton. Après, donc on va faire euh, quelques petits trucs, on va crafter déjà la loupe en space je crois que la loupe en space c'est ça donc voilà notre achievement de la loupe en space sera fait on va aussi faire des euh, des flèches à effet je crois que ça s'appelle comme ça donc c'est comme ça je crois qu'il faut les faire, je suis pas certain euh, ouais voilà, donc là on en a crafté 50, nickel. On en avoir besoin encore un peu de Tita, donc on va en faire encore plus. Je crois qu'on en a besoin d'énormément. Donc attendez, on va voir vite fait comme ça, comme ça. On va juste les séparer comme ça, 12 par 12. Voilà, oh on a encore besoin de Tita. On en a combien là euh, Je pense qu'on on les a terminés en fait, les trucs, je crois. Euh, Est-ce qu'on a terminé Flèche à effet, 10. Quoi Faut crafter une par une Oh my god. Oh my God, les gars. En fait, toutes les flèches qu'on fait, ça sert à rien. En fait, faut les faire une par une. En fait, oh my God. Donc j'ai gaspillé tout ça pour rien. Oh mon Dieu. Ok. Ok. D'accord. Nice. J'adore la vie. Donc ça, ça fait un, deux, comme ça. Faut faire ça comme ça, je crois. Voilà. Ouais. C'est ça. il Faut faire ça comme ça pour que ça fonctionne. Donc, on a gaspillé masse de trucs. Oh mon Dieu. Fait chier ça. Mais c'est pas grave, ça va nous prendre encore du Tita, j'ai plus de Tita, donc au moins on a avancé dans notre truc. What il y a le gars qui a même site que moi en face de moi, what the fuck? J'ai un bug de D.P.L.I.D. Comment? Il voulait me donner un full space tantôt, mais ça pue le fake, mon pote. Donc, est-ce qu'on a crafté... Oui, on a fait nos size flèches, on a même fait 64 flèches. On est rendu à 100 flèches total. Donc, ça nous prend juste 28 autres flèches et c'est bon. Ok, bon, il nous vend... ça ne prend pas euh, masse de Tita, il dit 8 suis-moi ». Ok. Ça pue le fake son truc, hein. On est d'accord, ça pue le fake, hein. Ok, j'attends. C'est un mytho. C'est un mytho en fait. Mytho. Il est où <rire> au full space alors. C'est le mytho. En plus t'es même pas gradé. gros What the fuck. Sale mytho. Bon, euh, donc on a fait les flèches. Attendez, on est en, en était où oh, Putain. Euh, on était là, il nous a crafté des arcs en mirette. Ok, on va se taper à Volkin. Normalement, Volkin il a les, les flèches. Hey, Volkin, est-ce que tu oh. mes fils mes, mes ficelles Oui. Nickel, nickel. Je me je m'étais pas à toi, accepte-moi. Où sont les ficelles, mon ami Ok, ça. Merci mon cher ami de l'internet, ça fait plaisir de parler avec vous aujourd'hui. Je pas Ah j'ai pas Ok, yep, on est à la euh, farm. Donc, là, faut faire des arcs en euh, U. Attends, euh, en Tita, c'est ça Donc, c'est quoi ça prend euh, Non, c'était en Urite et Sénalium. Donc, ça nous prend juste du minerai de Sénat et d'Urite. Euh, voilà. Donc, on va faire ça comme ça. Et comment ça va fonctionner Je crois que c'est deux de chaque. Si je me trompe pas, c'est comme ça qu'il faut faire. Hop là, attends, on va faire ça comme ça. Donc, je crois que c'est comme ça et comme ça. Ouais, voilà. Et, et lui, c'est la même chose dans le fond. juste que lui, ça va être juste deux aussi encore. C'est peut-être trois pour le Sénat. Je sais pas en fait. On va voir. Si nous en manque au pire, on peut, les on peut toujours en faire. Donc, c'est. Encore une fois, gros, c'est de la merde ça en fait. Il faut vraiment qu'il fixe ça, gros. faut qu'on clique une fois, une, une, une chose à la fois. Sinon, ça bug en fait. Ouais, J'ai plus du de, de reach, quoi. Ah, c'est bon, j'en ai encore un peu. Hop là, hop là. Donc on va prendre les blocs, voilà. Faut faire un à la fois gros, ça ça casse les couilles mes trucs de ouf. Donc, ok, voilà, voilà. Donc faut faire un, un, un comme ça, comme ça, voilà. Ensuite faut faire comme ça, comme ça. Mais il faut cliquer une fois comme ça, une fois comme ça. Voilà. Normalement on devrait avoir terminé qui normalement. Donc, on a terminé le premier truc ici. Maintenant, c'est crafter deux arcs en Donc, ça, c'est pas si difficile. Crafter 16 pomchis. Donc, ça, c'est un peu d'or. Donc, c'est deux pomchis qui nous restent à crafter. Et crafter 32 fours en urite. Donc, euh, let's go. On va regarder quest ce que ça prend pour crafter le four en urite. Donc, le four en urite, c'est non. On veut juste ça. Ça prend un four normal. Donc, la gobble entourée de blocs. Ouh. De blocs, durite Il faut en crafter combien Ouch! Ça va être dur de faire celui-là, en fait. Parce que, what the fuck? C'est 8 blocs par... What? Donc ça, c'est un four. Juste ça ici, c'est un four. Ça ici, c'est... What the fuck? OK. Je savais pas que ça allait coûter aussi cher pour faire des fours en urite, les amis. Mais euh, ça a l'air que oui, on n'a pas trop le choix. faudra de ouf tryhard ça. Donc, attendez, on va juste déposer tout ça ici. Toutes les trucs qu'on n'a pas besoin ici dans le coffre. Donc ça, on n'a plus besoin, normalement. Euh, on a besoin de Dark Tita Donc est-ce qu'on a dit Tita Non, on a plus de Tita euh, On a plus de Tita dans notre passé non plus Donc on va en acheter un HDV. Donc Tita, euh, qu'est-ce qu'ils nous proposent Les gens en internet euh, Qu'est-ce qu'ils nous proposent Du plus cher, du moins cher Ouais, du moins cher, donc on en a à 150 Donc on a besoin de 2, on a besoin de 6 Donc c'est Tita Donc on a besoin de 6 exactement Tita encore une fois, 6 3, Tita Tita Tita et tu Voilà. Yeah. Donc, on a juste besoin de nos fils. Qu'on a mis ici. Voilà. Et là, on fait deux arcs. On va pas cliquer dessus comme des cons. Hein. Euh, voilà. Voilà. Voilà. Comme ça. Et là, on va faire... Tac, tac. 1 2. Normalement, ça, c'est bon. Tu me veux un casque... Euh, tu me un casque Space versus ce PB. Non. Non, non, non. Oups, c'est pas ça. C'est Slash Tax. Pardon. Et c'est ici. Donc, on a fait les deux arcs. Il nous manque deux pommes cheats et 16 fours en urine. Donc ça, ça va être plus difficile. Euh, on n'a pas le choix. Faut, faut, faut le faire, les amis. On n'a pas le choix, quoi, les amis. Let's go, c'est parti. C'est bon, on a deux pommes rouges, les amis. Euh, J'ai demandé à quelqu'un de les mettre à l'HDV. Je les ai achetés à 2500, les deux. Donc euh, voilà, quoi. Une, deux. C'est parti, les amis. On a terminé aussi celui-ci. Donc, qu'est-ce qui nous manque? C'est seulement les 32 fours et aussi 10 heal-stick. Donc, heal-stick et flush à effet euh, attendez, les flèches à effet, si je me trompe pas, on peut en refaire encore. C'est juste des pépés de Tita qui nous manquent, donc du Tita, c'est pas compliqué à avoir à l'HDV. Et les heal sticks, c'est quoi exactement? Euh, pour crafter les heal sticks, c'est quoi? Euh, uniquement skill pépé, heal sticks, c'est ça. Donc c'est un bloc d'or et du Tita, et ça, c'est juste deux Tita, donc OK. On va essayer de faire ça, les amis. Plus qu'un Tita... Alors, on va prendre l'huile moins cher, tiens. Voilà. Donc, 20 tas. Donc, ça nous prend maintenant euh, des bâtons. Donc, euh, le bois est là. Ça nous prend euh, des bâtons. On va crafter des bâtons. Putain, c'est compliqué, en fait, tout ça, là. Oh là là. Euh, voilà. Et on a besoin de 10 Hill Stick. Oh, j'en avais besoin de 9. Mais bon c'est pas grave. Et on va crafter 10 Hill Stick, les amis. C'est parti. Euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et le 11e 11e oh, pour la route t'sais. et euh là qu'est-ce que je vais faire c'est que je vais les revendre à genre euh, je sais pas genre 500 unités 400 unités euh, 400 chacun comme ça les vendre à 400 chacun je me refais l'argent que j'ai utilisé pour faire euh, le titacite donc pour moi c'est un bon marché. Oh, ça lague. Donc pour moi c'est un bon marché en espérant que les gens les achètent. Sinon s'ils les achètent pas, c'est pas grave. Au pire des pires, je les mettrais à la poubelle. Hein. C'est pas très grave. Mais bon, un heal stick c'est quand même assez intéressant parce que ça redonne beaucoup de coeurs. Donc lorsque tu pvp, c'est comme si ça te remettait tous tes cœurs. Donc si t'es proche d'un de demi cœur ou t'as plus beaucoup de heal, tu prends un heal stick et boum, t'as tous tes coeurs. Ça peut être très intéressant en pvp. Donc, on va prendre une petite balance sheet. Continuer notre défi de glouton. Voilà mon gosse, c'est fait On continue à mettre à l'HDV les amis en espérant que J'espère vraiment que quelqu'un va les acheter Parce que voilà quoi, sinon euh, Je me suis fait douiller acheter 6 pépites pour 150, vous avez acheté cet item comme vous voyez à l'écran Donc 6 pépites euh, De trucs, donc on aura juste besoin des flèches Et je crois que ça va être bon Ah oh, des pépites de selenium aussi, donc c'est parfait Let's go les boys 1, euh, 2, comme ça, on va séparer comme ça On va séparer ça aussi, et on va juste faire ça Comme ça, donc 1, 2, 3 si c'est assez je pense pas que ce soit assez pour quand même regarder jetez un coup d'oeil et euh, 115 donc ouais, il nous en manque encore un peu qu'est ce qui nous ça nous prend ça nous prend euh, du Tita donc encore un Tita donc on va acheter du Tita donc euh, Tita qu'est ce qui est le moins cher c'est qu'elle a combien 180 en ce moment le Tita wow, on va prendre celui-là tiens on va se faire des petites pépites vite fait, voilà, voilà, comme ça c'est fait, j'ai 6 pb 64, non je ne suis pas intéressé à acheter des pb pour l'instant jeune homme c'est gentil quand même de me demander, et voilà, donc 1, 2, 3, ok, j'espère que c'est assez cette fois-ci, parce que là ça commence à être compliqué, et voilà on a fini le forgeron, et en fait ça nous a débloqué dans le fond celui-là sans nécessairement faire euh, le, euh, les 32 fois en urine, donc ça c'est plutôt cool, donc maintenant, on nous juste le glouton, donc ça c'est plutôt intéressant, le glouton ça va vraiment être chaud par exemple, comme vous pouvez voir, euh, 250 bananes quoi, 200 joints, ah, j'ai mangé les bananes d'enchanté comme vous voyez, ça c'est terminé, et là ici il faut manger 150 bananes en urine, il euh, faut manger 250 bananes enchantées 300 joints cheat, donc les joints cheat ça va, je suis, dans, je, je suis bientôt terminé, mais pour les, les pommes enchantées aussi, les pommes cheat, euh, pommes enchantées ah oh, c'est juste les pommes... Est-ce que c'est des pommes enchantées ça? Et les, les pommes... Euh, non c'est des pommes enchantées Donc des pommes cheat Oh là là Ça va être chaud ça les amis Sinon le marchand euh, vend des cactus C'est bon Ça aussi c est, c est, ça se fait Donc le niveau 1 On peut le débloquer facilement Le niveau 2 par exemple C'est vendre des carottes Donc ça les carottes J'en ai pas vendu beaucoup Donc ça me prendrait Des carottes Et du cactus Donc je vais essayer De mettre la main là-dessus les amis Pour terminer cet épisode Achievement. Ok achievement Avec Walby, j'ai fait un échange, donc je vais lui donner euh, 5000 de monnaie et lui, il va me donner un DC complet de citrouille, euh, de pas de citrouille, de, euh, de cactus. Donc, on va pouvoir faire notre euh, truc, euh, notre achievement de cactus. Donc, on va passer le niveau 1. Et ensuite, je vais essayer de trouver la même chose avec quelqu'un pour faire des carottes. Je vais lui demander, Will, euh, il est... Walby, ah, oh, c'est pas lui. Walby, Walby euh, t'as aussi euh, des carottes. Euh, 5, euh, 10, euh, crois, 5K aussi pour le décès. On va voir s'il l'a ou pas, on verra. On verra, on, verra. on re... Je vous reviens avec toute cette, cette information. Les amis. Puis il m'a dit, ouais, TP toi, donc il m'a TP. Le tour est joué, on sera TP. Donc voilà, euh... Askip ça, c'est sa forme à, caro... à cactus, je veux dire. Donc euh, On voit le slash P, euh, Walby 5000, vu qu'on est un homme de parole. Est-ce que lui c'est un homme de parole Telle est la question. Vas-y. Merci beau gosse. Très aimable. Workshop. Euh, je re... Merci beau gosse. Très aimable. Très très très aimable. Euh, donc je vais pouvoir vendre à euh, ce, ce saleté de marchand. Donc on va en vendre 2000. Voilà. Et là, notre challenge, il est complet normalement. Marchand niveau 1, accompli. Yes, motherfucker Maintenant, il nous faut juste des carottes. Et un coup, qu'on aura les carottes, euh, on va être bon, en fait, pour euh, le niveau 2 de marchand. Donc il faut juste que je trouve quelqu'un qui veut bien me vendre euh, 5000 carottes, les amis. Oh là là, ça va être chaud de trouver 5000 carottes. Mais tout est possible. Tout est possible, les amis. Donc on va demander à Walby. Walby, tu as euh, 5000 carottes. 5000 carottes. On va voir. Je cherche 5000 carottes, jeune homme. Donc, euh, est ce que peut-être que je, ce jeune homme-ci a des carottes. On verra. Donc, on a fait un accord avec lui. Il va nous euh, farmer 5000 carottes pour 5000 dollars. Donc, lorsqu'il aura 5000 euh, carottes, il va nous MP et, et on va pouvoir le payer. Et, et il va nous donner des carottes. Et le tour sera joué. Donc, on aura terminé le niveau de marchand. Euh, on aura terminé en fait beaucoup d'objectifs. En fait, aujourd'hui, on aura vachement avancé dans le glouton. Donc, pour les. Euh, pour consommer les jours, on en a consommé quand même beaucoup On a fini de le manger les bananes enchantées Il faut nous juste manger des bananes normales maintenant On a terminé les, les 1200 cactus On a terminé niveau 3 de forgeron niveau euh, 2 et niveau 1 Donc le niveau 2 il faut juste les fours en urite Mais on va pas se mentir les amis Je vais pas dépenser de l'urite pour faire ça Je vais garder mon urite pour faire le coeur de, pour les mettre dans le cœur de faction euh, Niveau 3 ça je l'avais fait en live euh, les enchantements Et le minage je l'ai fini euh, hier donc en minant euh, les blocs d'obsidienne, euh, le space obsidienne, ça m'a donné en fait, ça, ça comptait pour de l'obsidienne, donc placer 10 000 blocs, miner 3 000 d'obsidienne, etc, tout, tout fait, c'est plutôt intéressant. Il faudra avancer au niveau du PVP et de tuer des monstres. Donc, tuer des monstres, on peut sûrement euh, s'arranger pour trouver quelqu'un qui a un spawner à squelettons ou quelque chose. Donc, on attend que Will euh, Walby fasse les 5000 carottes. Pendant ce temps-là, je vais essayer de me trouver un petit spawner, quelqu'un qui a un petit spawner pour pouvoir euh, m'aider et euh, terminer cette, le premier achievement du euh, PVP Player. A tout de suite. Ok euh, donc un partenaire Lucky Nightmare m'a dit qu'il avait une farm un peu de tout donc il va nous la prêter vite fait pour qu'on puisse taper les derniers mobs qui nous restent Et pendant ce temps là notre ami va terminer de farm les 5000 trucs donc faut taper 100 mobs donc ça devrait pas être trop trop long Il y a des zombies il y a plusieurs plus, trucs il m'a dit donc attends on va juste vite fait faire un clé de gladiateur euh, Gladiateur et voilà on va pouvoir taper les mobs, donc merci à toi gros, ça fait super plaisir Nightmare, faut que je tape environ euh, quelques mobs et ça devrait être bon. Et euh, je vous reprends quand euh, j'ai terminé tout ça mes chers amis de l'internet. Et Walby nous dit qu'il a terminé, donc je vais juste voir si nous on a terminé. Et oui on a terminé les amis, donc euh, c'est super ça, euh, on a terminé ceci-ci. On pourra avancer ici, tu es 100 joueurs Et faire ça plus tard euh, Frapper un joueur à l'arc, ça va être faisable Donc on va se taper à Walby Donc un gros merci à Lucky Nightmare pour m'avoir TP ici C'était très aimable, tiens, je vais tout te donner euh, Ce que j'ai récupéré par terre Voilà mon beau Donc, il a terminé notre contrat de 5000 carottes On va lui payer 5000 euh, Walby euh, C'est 5000 qu'on avait dit pour 5000 carottes Donc Wow Oh oh Ok, Warp Shop. On va aller vendre tout ça, les amis, pour terminer cet épisode, les amis. Je suis vraiment content parce que, franchement, c'est cool parce qu'il n'y a pas grand monde sur le savoir qui joue les objectifs, euh, les, les trucs. Donc ça, fait toujours plaisir, ça fait toujours plaisir. Donc là, ça fait 2000 qu'on a vendu. On va essayer de se TP là-bas. Oh merde, on n'est pas TP là-bas. Donc il faut se TP à Walby On se TP à walby Ça fait 2000 plus 2000. Je crois que on va avoir 5000 au total. Je crois, si c'est bien. Euh, c'est bien, c'est bien, normalement ouf, je sais pas en fait hein? euh, message Walby ça fait pas 5000 <rire> ça fait pas 5000 ça, ça fait 3000 je crois Warp peu donc je vais ici pour pouvoir être TP là bas après si vous avez pas compris, euh, ça me retépera là bas, euh, comment ça ça fait exactement euh, ça fait 3000, message Walby ça fait euh, 3000 euh, et quelques il manque 2000 carottes. <rire> oh non. Ça fait 3000 carottes merde. On va Attends, on va voir vite fait pour être sûr, marchand niveau 1 oui, c'est ça. Il nous en manque exactement 100. Message euh, Walby non, t'inquiète, donne-moi juste 3 stacks et c'est bon. Normalement, ça devrait être bon avec 3 stacks. Euh, donc là, on devrait être TP à Walby, normalement, si mes calculs sont bons. Et oui Vous avez vu Mes calculs sont énormes. Donc Walby, juste 3 stacks et c'est parfait, mon beau. Merci énormément pour ton travail acharné pour cette vidéo. Tu t'es fait un point boutique juste en me vendant des trucs de merde, donc c'est plutôt cool. Euh, merci beaucoup, je vais m'éloigner, peut-être qu'il ne me voit pas. Et là, je vais revenir. Voilà, merci beau gosse très aimable de ta part, sincèrement j'apprécie, Warp Shop merci à toi d'avoir écouté cette vidéo là et merci à Walby pour nous avoir aidé pour ce euh, objectif, un gros merci à vous les gars je vous aime et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao <musique>